Bonjour, je m'appelle Ellie. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que vous rajoutez un bouton à votre site internet. Supposons que vous avez créé votre site internet et que vous aimeriez maintenant rajouter un bouton pour rediriger des gens vers un formulaire ou plutôt vers un autre site web. Comment est-ce que vous faites ça Pour ce faire, on va aller sur « Ajouter, éléments » et on va aller chercher notre bouton. Notre bouton, il est là. Ok, On prend n'importe quel bouton. Je vais prendre celui-là par exemple. Je le mets là. Supposons que le bouton qu'on a rajouté ne nous plaît pas trop. On trouve que la couleur ne correspond pas à ce qu'on veut faire. Et on veut, on veut changer la forme. Comment est-ce qu'on peut faire Déjà, pour changer la forme, vous pouvez jouer déjà dessus. Mais ça ne change pas pour autant l'arrondi. Alors, comment est-ce qu'on va faire On va aller dans les fonctions. On va rentrer dans les fonctions. Pour ce faire, vous cliquez sur le crayon. Et là, vous avez vu ici, c'est changer bouton. OK Donc là, par exemple, on va aller changer la couleur la couleur du bouton, on va prendre un truc qui est dans le violet, moi ouais, je trouve que celui-là est pas mal, ok, je vais copier cela parce que ça me plaît bien, ok, euh, quand les gens vont ramener le souris, sur le bouton, euh, quelle couleur ça va changer, bon, on va dire qu'on ne veut pas qu'il y ait de couleur, on veut que ça vire en transparent, ok, donc on y va, et le, le test, on le, laisse, on le laisse blanc tout le temps, ok. Ça, c'est notre choix. Vous pouvez mettre le test que vous voulez. Si vous voulez rajouter une image sur le bouton, vous pouvez le faire. D'accord Au lieu que ce soit un fond de couleur, ça sera un fond en image. OK euh, Les bordures. On va rajouter une bordure. Par exemple. D'accord Dans mon cas, j'aimerais rajouter une bordure. Pour cela, je vais mettre la couleur euh, de fond que j'ai actuellement. D'accord Je colle ça. Nickel, et je descends. Je vais mettre solide le. le le, le contour doit être solide ah, l'arrondi, au niveau de l'arrondi, j'estime que ça me plaît pas je veux changer, je vais mettre du 10 au lieu de 900 par exemple ok, donc vous voyez, on a changé on a changé les, les contours les, les arrondis, le test à l'intérieur du bouton, je peux changer ça aussi je vais dire par exemple, contactez-nous contactez-nous contactez contactez-nous par exemple là ok, si je veux changer la taille de la police, je peux l'augmenter c'est un peu plus gras si au niveau du, du mobile je veux que ce soit moins gras je peux régler ça d'accord je vais mettre sur du 15 par exemple la couleur je laisse du blanc ça me convient bien et le sous-titre bon on veut pas mettre de sous-titres sur le bouton de l'ombre si on veut faire de l'ombre on peut le faire mais là on trouve que c'est pas c'est pas bien pour nous et on enregistre Après, on va aller regarder à quoi ça ressemble est ce que ça rend comme euh, comme on a envie on va par exemple sur le bouton on va, on va sur l'aperçu, on va voir ce que ça rend On va voir comment ça rend Et si je ramène dessus, vous voyez Donc j'ai créé mon effet Donc ça me plaît bien ce, ce, ce bouton Alors, qu'est-ce qu'on va faire Donc un bouton juste comme cela euh, On va dire que c'est inutile, il faut que le bouton joue un rôle Alors on va, le relier, on va le relier à quelque chose Donc par exemple là, ce bouton On va le relier à un autre site web On peut le relier à un autre, à un autre site web Où on peut créer un formulaire sur une autre page, comme on a fait pour les menus dans une précédente vidéo, on peut créer des pages, on peut les relier, on peut dire quand on va cliquer sur ce bouton, ça, ça ramène à une, à, à une page par exemple de notre site internet ou, ou, ou à, à, un, à un autre URL ailleurs ou à un pop-up, etc. Tout ce qu'on veut faire, d'accord On peut même l'utiliser pour téléphoner. D'accord Quand les gens vont cliquer dessus, ça va lancer la téléphonie, euh, un, un appel, Ok euh, là par exemple on va mettre un autre site, le site de l'agence, de .fr. Ok, comme ça quand les gens vont cliquer dessus, bah ils seront redirigés sur le site. Ok, c'est fait. Et c'est fini, on enregistre. Ok. Maintenant, pour voir si euh, notre pour voir si notre. Euh, notre, notre site marche convenablement comme on, comme on le souhaite on va aller, on va, on va aller tester on, on, risque, on quitte et on va publier on va publier notre site tant que le site n'est pas publié on ne peut pas regarder maintenant le site est publié donc c'est bon pour nous on va aller regarder la page aller sur le site la page du site donc là voici notre bouton on clique dessus vous allez remarquer que euh, euh, il y a une publicité parce qu'on est sur la version gratuite. Alors, si je clique sur ce bouton, est-ce que ça se passe Qu'est-ce qui se passe Donc là, on avait relié. Manifestement, on a mis, euh, euh, on a mis une page du, du, du, du site sur le bouton. On va aller regarder de nouveau. On sort du, on regarde de nouveau. On vient là. On va aller regarder. Est-ce que c'est bon Le temps que ça charge. On vérifie. Alors. Qu'est-ce qu'on a mis sur notre bouton On regarde. Donc on a dit. C'est l'url qu'on veut. Et que ça doit s'afficher. Euh, dans, le même, dans le même onglet Qu'est-ce qu'on avait dit C'est ce qu'on avait demandé Allez, On va mettre « slash Ça, c'est l'adresse complète On enregistre On enregistre On y va On refait le test D'accord C'est publié Ok, c'est nickel On refait notre test on va aller dessus, hop, on recharge la page, ok, et on clique dessus et on est redirigé vers le site de la de l'agence. Donc voilà, vous avez vu comment ça marche, comment est-ce que vous pouvez créer votre site internet et euh, mettre un bouton dessus et le rediriger vers une autre page ou un autre site Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager et je vous invite également à vous inscrire à notre formation gratuite sur le sujet. Cette formation va vous aider à utiliser la plateforme de manière efficiente pour pouvoir développer votre business en ligne. Merci.